Légion ou pas légion T'es la question. Non, en fait, légion. vous l'avez compris aujourd'hui on va parler de Star Wars Légion le dernier né de FFG qui va exploiter la licence de Star Wars comme son nom l'indique mais surtout qui pour moi va s'inscrire directement en fait dans la continuité de Star Wars Armada et de Star Wars X-Wing alors pourquoi je dis ça bah parce que tout simplement si vous voulez faire un peu comme la bataille d'Endor, vous allez avoir besoin de faire des combats au sol, dans l'espace et avec des gros vaisseaux. Et pour moi, c'est tout à fait ça, en fait, la démarche de la sortie de Star Wars Légion. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des vaisseaux de grande taille en jouant à armada. On va se retrouver avec des vaisseaux de chasse lorsqu'on veut jouer avec X-Wing. Et on va pouvoir additionner, en fait, des parties dans l'idée la... dans d'un immense scénario, ce que moi, je fais... je fais régulièrement avec ma communauté. On va pouvoir rajouter, du coup, des hommes au sol, des espèces au sol qui combattent avec Star Wars Légion. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu le, le, le concept de Star Wars Légion, on retrouve beaucoup de choses, en fait, des jeux précédents, à savoir Star Wars X-Wing et euh, Star Wars Armada. Notamment, par exemple, le système de réglette, qui est exactement le même que celui d'Armada. On retrouve également euh, la notion d'ordre qui va être distribué par un commander. Le fait que si celui-ci, si j'ai bien compris, est éliminé, ben la, la, la partie est, est, est terminée. Euh, là, ça revient un petit peu à faire du War Machine avec les War Caster, hein. Hop, petit clin d'œil. Euh, voilà, donc moi, tout ça, en fait, ça me fait penser que Star Wars Legion, c'est une maturité, en fait. C'est vraiment, on va prendre ce qu'on a réussi à faire de mieux euh, dans les jeux précédents et on va, on va le, le, le, le conduire sur, sur cette nouvelle licence, qui est une licence qu'on attendait tous. Bon, c'est vrai qu'il y a, a Assaut sur l'Empire qui existe, mais moi, Assaut sur l'Empire, j'arrive pas à l'intégrer, en fait, je ne l'imagine pas. Alors, j'ai énormément de respect pour les joueurs de, de Assaut sur l'Empire, hein. attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, je l'ai pas pris parce que je pouvais pas tout acheter, puis que pour moi, ce jeu-là était trop spécifique, il était trop orienté sur les tuiles, justement, hein, à, la, à la façon de, de Rakam avec son hybride et hybride Nemesis. Euh, C'est sans doute très intéressant. Voilà, j'ai l'impression qu'avec Légion, le fait d'être exempt de ce, de, de ce système de tuiles, de ce système de, de sol imposé, euh, va permettre plus de liberté. Et moi ça me donne du coup beaucoup plus envie de me lancer dans Légion plutôt que dans Assaut sur l'Empire. Bah, dans cette boîte de start, qu'est-ce qu'il y a euh, Il y a quand même déjà des troupes euh, des, des deux côtés, il y aura un Dark Vador et un Luke Skywalker. Pour les rebelles, euh, il y a des petits, euh, des petits bipodes. Puis pour l'Empire, euh, il, il y aura des motos euh, des motos speeder. Donc je vous présente les sorties complémentaires hein, qui vont venir avec, avec cette boîte de ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont reprises de la boîte. Euh, bon, donc ça va vous permettre d'étendre vos, vos escouades, hein, d'augmenter votre capacité. Puis vous allez voir qu'il y a deux très très belles nouveautés. Savoir que le jeu est prévu malheureusement pour 2018, donc il ne sera pas sous les sapins, à moins que les dates euh, changent. Et puis petite information euh, qui est quand même assez importante, surtout pour les joueurs de X-Wing et pour les joueurs de Armada. Les pièces ne seront pas pré euh, c'est à vous de les peindre. Alors, il y a des adeptes de la peinture, il y a des adeptes du pré-peint. Moi, je fais dorénavant adepte du pré-peint. Pourquoi Parce que j'aime bien lorsque je déballe, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, j'aime bien lorsque je déballe, bah, tout de suite pouvoir jouer et, et, mettre, et mettre le jeu en compétence. C'est vrai que peindre, ça permet de personnaliser. Mais comment on peut personnaliser du pré-peint, bon bah c'est vrai que j'aime bien que ce soit, ce soit pré-peint parce qu'on a le, le, le plaisir immédiat. Voilà. Allez, c'est parti pour cette vision de la vague 1. Donc côté Empire, je vais commencer avec les speeders, les motos en fait qu'on voit dans le Retour du Jedi. Donc là, il va, il va s'agir de pouvoir ajouter en fait aux motos que, que l'on a, a déjà dans la boîte de start. Euh, quel est l'intérêt de ces petits véhicules et de les, de les rajouter en fait euh, à, à vos escouades, ce sont des véhicules qui sont extrêmement mobiles donc ils vont vous permettre de contourner en fait l'adversaire, d'aller derrière les lignes par exemple avec comme jammer euh, vous allez avoir la possibilité d'empêcher en fait euh, ces, ces unités que vous allez contourner de recevoir des ordres donc c'est extrêmement intéressant dans le jeu, d'être à la fois mobile, de pouvoir se déplacer rapidement derrière les lignes ennemies, et puis surtout euh, de priver ces lignes de, de, de leur capacité à engranger des, des ordres, puisque à partir de là, elles, elles vont être extrêmement basiques. Donc ça, c'est une de, de, de, de ces qualités-là. Autre boîte de l'Empire qui va sortir également, bah, c'est une extension des Stormtroopers. Hein, donc c'est la même, hein, que les choses soient claires, ça va vous rajouter cette figurine euh, en plus. Ce sont les mêmes figurines que celles qui sont dans la boîte de start. Euh, mais voilà, ça vous permet d'agrandir en fait vos troupes et euh, éventuellement d'augmenter euh, les spécificités de, de style bazooka ou des choses comme ça. Vous allez pouvoir euh, monter vos figurines différemment et peut-être compléter ce que vous avez fait déjà au niveau base. Vous allez pouvoir rajouter euh, voilà, un, un lance-grenade ou un bazooka ou des choses comme ça en fonction, en fonction de cette boîte-là. Côté rebelle, ce qu'on va avoir c'est le ATRT, donc du coup c'est un, un deuxième ATRT puisque vous en avez déjà un dans la boîte initiale. Alors quel c'est le bipod hein, qu'on voit notamment dans euh, bon, beaucoup dans les, dans, dans les dessins animés mais qu'on voit dans l'épisode 3. Hein. Euh, donc euh, l'ATRT, l'intérêt d'en avoir un second c'est de pouvoir l'équiper différemment du premier. Pourquoi Parce que ce sont des machines qui n'ont qu'un seul slot. Donc, vous allez en équiper un avec un canon laser, par exemple, pour vous combattre contre les, euh, les, les vaisseaux lourds qui seront en face, les machines lourdes qui seront en face. Et puis, vous en équipez un second avec du lance-flammes pour pouvoir ensuite vous attaquer en fait aux fantassins. Donc, c'est vraiment un conseil, en fait, c'est d'en avoir deux pour pouvoir les équiper de façon complémentaire. Donc, comme pour l'Empire, vous allez retrouver euh, ces fantassins, hein, qui sont en fait les scouts qu'on voit dans, dans le Retour du Jedi. Alors eux, pour vous donner un exemple, euh, avec Grapping Hooks, ils vont être capables de se déplacer sur euh, tous les terrains de façon euh, identique. Donc c'est une escouade qui est extrêmement mobile euh, par intermédiaire de cette carte que vous allez trouver euh, dans la boîte. Alors bien entendu, hein, euh, ces quatre extensions-là, à l'intérieur, vous avez euh, des figurines, vous avez euh, des cartes pour les jouer, et puis vous aurez également euh, des options exactement le même concept que Star Wars Armada ou X-Wing, c'est-à-dire que vous avez une carte principale et puis ensuite vous allez booster votre carte principale en payant un petit peu plus certaines options et puis en, et vous offrir beaucoup plus de potentiel avec une avec, avec une escouade. Donc ces boîtes là, ces quatre boîtes là, ce sont donc comme vous l'avez compris les quatre boîtes qui reprennent le contenu de la boîte initiale euh, elles seront proposées euh, pour l'instant euh, à, euh, on va dire, une trentaine d'euros. On n'a pas encore les prix, mais euh, en fonction de la projection qu'on a vue sur les prix US, on peut imaginer que ce sera à peu près à une trentaine d'euros la boîte. Pour ce qui est des vraies nouveautés, des vrais apports hein, de cette nouvelle vague, côté Empire, il y a du très lourd, hein, quand même, puisqu'on a euh, l'ATST, donc, la TST, il est dans nos cœurs, je pense, euh, à tous. Vous vous souvenez tous du, du retour du Jedi, les petits Ewoks qui se font piétiner. Bah là, c'est exactement ce qui va se passer. Alors, sans rentrer trop dans les détails de, de la pièce, l'intérêt, en fait, de cet AT. Alors, déjà, il faut savoir que vous ne pourrez en aligner que deux sur la table, hein, pas plus. Euh, il a quand même euh, armure. Donc, la capacité armure, c'est une capacité qui fait que, quand on l'attaque, il annule tout ce qui n'est pas un critique, c'est-à-dire que les touches simples euh, tout simplement ne lui font rien, il faudra faire des critiques pour pour détruire, pour détruire la TST. Il a heureusement une faiblesse, c'est que si vous passez par derrière, eh ben, la partie armure par derrière est, est beaucoup plus faible et donc vos fantassins vont pouvoir attaquer euh, la TST en le contournant faut forcément une faiblesse, un rééquilibrage. Et puis du coup, ben, en scénario, il va falloir se creuser la tête pour trouver, pour trouver la solution. D'autant plus qu'il euh, est équipé euh, de trois slots. Donc euh, il va pouvoir être extrêmement véloce. Il va pouvoir monter des lances-grenades. Il va pouvoir montrer euh, des lances-flammes. Il a une mitrailleuse. Et en plus, euh, il est prévu que euh, ses jambes, plutôt ses pieds, soient capables de piétiner les fantassins. Et euh, donc de faire du mal aussi en marchant sur les troupes. Donc ça risque d'être Assez tendu de contrecarrer euh, cette figurine là. Heureusement euh, on sera pas totalement démuni, voire même pas du tout démuni côté rebelles puisqu'on aura le fameux T-47 airspeeder, mon dieu qu'il est beau, euh, quand on voit dans la bataille de Hoth je pense que pour tous les fans de Star Wars le T-47 c'est un vaisseau euh, qui fait partie des plus charismatiques euh, vaisseaux euh, de Star Wars avec bien entendu le, le Faucon Millenium. Donc, il y aura la possibilité d'avoir ce T47 sur la table. Donc, là déjà, ce qui est très intéressant, c'est que le parti pris qui va être lancé dans Légion, c'est que ce ne sera pas que du sol, ce sera du air sol. Hein. Vous allez avoir des vaisseaux. Alors, je pense pas qu'on va y retrouver des chasseurs taille dans l'immédiat. Euh, je pense pas qu'on va retrouver des chasseurs euh, X dans l'immédiat non plus, parce que c'est quand même des gros vaisseaux. Puis il faut les laisser en fait euh, jouer à, à X-Wing. Mais c'est vrai que quand vous. Quand on joue à X-Wing, on n'a qu'une envie, c'est de jouer la bataille de Hot. Je suis sûr que tous les joueurs en fait, euh, de Star Wars X-Wing ont cherché des solutions, Alors on voit sur internet des solutions pour intégrer les quadripodes impériaux, voire, voire les bipodes. Là, avec cette apparition de T47, on nous fait une promesse en fait, on nous, on, on nous ouvre une voie en fait, on nous fait comprendre qu'il va quand même y avoir la possibilité de jouer avec des vaisseaux. Alors en plus ce T-47 est magnifique, alors il a une valeur qui est Speeder 2 que j'ai eu du mal à comprendre, j'avais demandé à, à FFG de m'aider à comprendre, pour l'instant j'attends la réponse donc on, on y reviendra notamment quand on déballera euh, la, la boîte, euh, ah, il semblerait qu'il soit capable de voler sur, sur deux niveaux de, de, de hauteur différents mais bon on y reviendra quand on ouvrira la boîte, extrêmement mobile c'est la puissance de feu des rebelles donc c'est ça qui va lui permettre de contrecarrer, euh, de contrecarrer les, les, les ATST et puis notamment avec le long range comme light hein, cette, cette carte de long range comme light il sera quand même en capacité de, de recevoir des ordres même s'il s'éloigne du terrain parce qu'en en fait il va y avoir une distance de distribution des ordres et euh, si vous sortez de cet de de arc de distribution des ordres notamment là dans la boîte de start qui seront donc distribués par Luke Skywalker, là, normalement vous serez limité dans vos, dans, dans vos capacités voire pas avoir de capacité du tout je sais pas j'ai pas encore les détails quoi qu'il en soit euh, étant donné qu'on a affaire à un vaisseau euh, qui se déplace quand même assez vite et assez loin par l'intermédiaire de cette carte euh, voilà ça ce sera ce sera ce sera pas dit quoi le vaisseau sera un petit peu personnalisable, il va être monté avec deux possibilités de mitrailleuses arrière, soit, soit une mitrailleuse, soit le fameux harpon, le légendaire harpon qu'il y a sur la bataille de Hoth. Et puis vous aurez également la possibilité d'ouvrir ou de, ou de fermer les, les, les petits volets qui sont sur le côté, comme on a pu le voir dans l'Empire Contre-Attaque. Je le répète, ces figurines ne sont pas peintes. Donc en l'occurrence, pour des vaisseaux qui sont quand même assez gros, hein, vous remarquerez quand même que ça, ça a une belle taille. Donc il y aura pas mal de détails à travailler. Donc c'est vrai que là, les fans de peinture, ils vont vraiment pouvoir se faire plaisir parce que, faut quand même avouer, il y a, des, il y a, il y a du vrai prestige à, à peindre du X-Wing. Il y a des mecs qui font vraiment du travail excellent, mais alors sur des figurines comme ça, ça va être, ça va être magnifique. Euh, petit truc qui fait peur... Aussi également, c'est cette boîte-là. Vous hein, voyez là, il y a une boîte qui va permettre d'avoir des réglettes en plus et des dés en plus. Pourquoi qui fait peur Parce que pour Armada, il y a beaucoup de critiques du jeu de ce côté-là, en tout cas des débutants, qui se rendent compte qu'il n'y euh, a pas assez de matériel pour jouer dans la boîte. C'est-à-dire que quand on joue à Armada, on n'a pas assez de dés pour résoudre en fait qui doit être résolu. C'est pas bien de faire ça. Du coup, on essaye tous d'acheter des boîtes de dés supplémentaires. J'ai galéré pour trouver ma boîte de dés supplémentaire. J'ai vraiment galéré. Je l'ai trouvée dans mon magasin préféré de JDC à Besançon. Elle était cachée au fond du vitrine, au fond à droite, bien planquée dans le noir. Donc j'ai eu énormément de bols sur Internet. On n'en trouvait plus. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, moi quand j'achèterai la boîte de Star Wars Legion, j'achèterai... Tout de suite cette boîte supplémentaire comme ça je ne vais pas me prendre la tête je fais pas de la vente forcée je fais juste de la prévention parce que après quand vous êtes obligé de relancer des dés de votre main parce que vous n'avez pas la complétude de ce que vous avez jeté franchement c'est casse couille donc merci d'y penser FFG. voilà tout ça c'est prévu pour début 2018 donc euh, moi j'espère euh, qu'on aura ça un petit peu avant, mais voilà, il faudra être patient. Début 2018, sortie de Star Wars Légion. Star Wars Légion fera partie de la page, c'est-à-dire que euh, je vais faire exactement comme pour Star Wars Armada et comme euh, je commence à le faire pour Star Wars X-Wing, c'est-à-dire euh, unboxing euh, des boîtes sur ma page Facebook et euh, présentation ensuite des figurines en macro, des cartes et des options, et des, des options de configuration avec exactement la, la, la même formule que ce que je fais pour Armada, donc euh, j'espère que vous ferez, euh, ferez partie euh, de mes fidèles. Pour ça, euh, n'oubliez pas euh, de vous abonner euh, à la page euh, Facebook pour être au courant de mon actualité. Vous pouvez aussi appuyer sur le, le, le petit bouton qui est juste là pour vous abonner à la page YouTube si ce n'est pas encore fait. Lâchez-moi un petit pouce, moi ça me fait plaisir, je vois les petits pouces qui arrivent, tout ça là, c'est sympa. Mettez des commentaires si vous avez des questions sur cette première vague, sur Star Wars Légion, j'essaierai d'y répondre. Pour l'instant, il, il y a quand même assez peu d'informations. Voilà, après si on la cherche, on la trouve, il suffit de demander vous intéressés, aux gens de FFG qui sont très cool et très sympas, et euh, on arrivera à, à avoir des informations complémentaires. Il va falloir être patient. En attendant, je vous souhaite de bons jets, parce qu'il n'y a que ça qui permet de poutrer le pote qui est en face. Allez, bon jeu à tous. Ciao, bye bye.